Alors, mon premier souvenir à Narbonne, euh, c'est pas forcément la première fois que je suis arrivée à Narbonne. Hey, mon cher, c'est passé beaucoup de temps. Hein. Fais-moi fais réfléchir un petit peu. J'avais autour de 23, 24 ans, et maintenant j'ai 70 Ça a passé beaucoup années. C'est très confus pour moi parce que je suis venue quand j'étais petite fille, en vacances, et donc j'en ai plusieurs qui se mélangent. Mon premier souvenir euh, remonte à euh, 2011. Quand je, je viens ici, le premier temps, je pense que c'est très agréable. Et je pense que c'est génial. Mais je sais que j'ai ce souvenir-là d'un arrêt de bus L'arrêt de bus qui se trouve sur le pont, là où il y a les trois grandes, juste en face de la médiathèque. Il y avait du monde. le ciel était bleu. C'est pas le même bleu en fait que chez nous dans le nord. Mais vraiment, il y avait ce... ouais, cet endroit-là où je me suis dit, tiens. Que... J'étais donc à la gare, tout bêtement. Et Narbonne est un, est un carrefour, donc il y a souvent euh, de l'attente. Donc Narbonne, c'est une gare où j'ai pu rester parfois une heure, une heure et demie à, à attendre. J'étais dans le train pour aller à l'Espagne. Il y avait encore Franco là, en Espagne. <rire> Imaginez-vous, j'étais jeune, hein, c'était... Et c'est trop tard, on ne peut pas franchir la frontière, parce qu'il y avait des contrôles de police quand même. Hein à Cerber, donc j'étais obligé de rester une nuit d'hôtel à Narbonne. Et je passais la nuit en face de la gare, mais il n'y avait rien. Et le lendemain, je, je me suis trouvé là, je voulais jeter un coup d'œil. À l'époque, il n'y en avait pas grand-chose, c'est un, un village, quoi. A l'époque, c'était un gros village, d'ailleurs c'est ce que les gens disaient. Narbonne, c'est un gros village et tout le monde se connaissait. Aujourd'hui, enfin, on croise des gens qu'on ne connaît pas dans la rue et c'est devenu une, une véritable ville. Mais j'ai ce souvenir de gros villages où tout le monde se connaissait. Quand on avait un, un problème, j'ai souvenir que par exemple, quand la machine à laver avait, avait une panne, on allait au centre-ville centre parce qu'il y avait un gars euh, qui réparait, qui est toujours là d'ailleurs. Et quand je passe devant et que je vois l'enseigne, bah, ça me fait penser... Euh, euh, à la route qu'on faisait avec ma mère pour aller euh, euh, le voir et faire réparer les choses. Ce n'était pas le côté touristique, c'était le côté pratique. On a besoin de quelque chose, on va à Narbonne. Et quand on venait à Narbonne, c'était pour faire les courses. Chaque... Donc on passait tout l'été ici, vraiment, de, de, de fin de mi-juin à mi-septembre, donc trois mois. Et du coup, à chaque fois qu'on allait à Narbonne, ça a toujours été avec ma mère. Paris, c'est toute ma jeunesse, mon enfance. Etc. Mais Narbonne, c'est ma mère. Je ne peux pas l'expliquer le, autrement. Euh, mon premier souvenir à Narbonne, quand je suis arrivé à la gare de Narbonne, et après, je suis allé à la cité de Razembo. Donc, je trouvais ça un peu bizarre parce que je venais des banlieues parisiennes. Malgré là-bas, la cité. Un peu bizarre, mais ici j'avais trouvé un peu plus bizarre que Paris. C'est le quartier que j'ai trouvé un peu bizarre parce que j'imaginais pas en France qu'il pouvait avoir une cité comme ça. Il y avait beaucoup de bruit, la nuit on n'arrivait pas à dormir, il y avait beaucoup de motos, ils cassaient les bouteilles partout. Voilà. C'est première fois que je vis. En France, Je prends la, le, le train à ici, parce que à mon pays, il n'y a pas le train. C'est pas beaucoup le train. Euh, J'attends mon, mon mari qui vient, parce que la première fois, je viens ici pour le marier. Je pense que je connais Louis, est juste avec les photo. Après, je descends la gare, descends le train. le vis c'est avant moi. J'ai dis bonjour. Et comme ça, il me reconnaît. Le 9 septembre, je suis mariée. Au départ pour moi, Narbonne, c'est vraiment un fantasme. J'étais persuadée que cette ville était magnifique, très belle. Et qu'un jour, je prendrais le temps de la découvrir vraiment. En tout cas, elle me faisait beaucoup, beaucoup rêver. J'avais beaucoup de plaisir à rester comme ça et voir cette avenue. se vent, les gens, je... voilà. Et maintenant, j'ai la chance d'y vivre. Qui n'était pas au départ euh, prévu dans ma vie. Et j'en suis très contente. Voilà, Narbonne était un fantasme, mais ça tient ses promesses. J'ai bien aimé la place là où il y a la mairie, le monde qui avait le beau temps. Bah, J'étais contente d'arriver là où je faisais. Ça sentait les vacances. Bah, L'architecture et puis les gens qui passaient, qui repassaient, c'était assez festif. Et c'était joyeux, quoi, surtout. De voir tout ce monde, euh, je faisais beau. De bonne humeur sur les terrasses, c'était agréable. Mon premier souvenir, c'est lorsque j'ai arrivé au centre-ville. Il y avait des petits bateaux et là, le canal, les petits pont et les fleurs. Je suis allé là-bas la première fois à partir de 22h. Il y avait beaucoup de monde, il y avait de la musique, tout le monde s'amusait, il faisait beau. Devant la gare, il y avait un, un, un café-restaurant avec des jolies tables. C'était très accueillant même par rapport aux autres gares. Et puis surtout cette avenue, je ne me souviens pas du nom, c'est dommage, mais cette avenue comme ça qui, qui propose, avec des arbres, d'aller vers un, un quartier très beau et ça me faisait beaucoup rêver. Et c'est vraiment mon premier souvenir de Narbonne. Vraiment que la mer serait au bout de l'avenue. La, enfin, maintenant que j'y vis, je me rends compte que ce n'est pas le cas. Hein, la mer, elle n'est pas du tout euh, euh, à proximité de la gare ou même dans le centre-ville. Hein. Il faut quand même c'est Narbonne Plage, c'est Cruissan, c'est Saint-Pierre. Mais moi je, je rêvais comme ça qu'au bout de cette avenue ben, il y avait la mer euh, et ça reste une vraie ville dans le sens où euh, cette avenue elle est presque haussmanienne avec des arbres classiques.